you <laughs> Et eh bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie, les 16h. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Comme d'habitude, 32 e épisode de Far Cry 4. Libération d'otages en ce début d'épisode. Comme promis, évidemment, je vous rappelle que dans le dernier, on a fait les dernières missions de Longinus. Longinus Lanus, qui prêche évidemment euh, les paroles du dieu, mais en fait qui se fait du business et qui va partir du coup à Cuba. Là, du coup, euh, on va chiller tranquillement. Petite mission secondaire. Donc là, on va faire une libération d'otages. Je rappelle qu'on a débloqué un lance-roquette de zinzin, apparemment, puisqu'il peut verrouiller les cibles. Oh, c'est incroyable. Et il, il verrouille super loin. Donc, euh, on va voir. Allez, 4 otages à sauver euh, par ici. Oula. Ah oui, ils sont dans une grotte en plus. Alors là, on est dans le caca. Là, on est dans le caca parce que. Parce que va falloir euh, être assez malin. N'oubliez pas le like. J'espère que vous passez euh, un bon moment. Voilà. J'aurais bien aimé monter plus facilement. Mais bon, enfin, le mec, il arrive à accrocher du premier coup son grappin. Et je t'avais pas vu Je l'avais pas vu le coco là Oh là ça va être complexe Dites moi là parce que je pense que ça à l'air D'être une grande galerie souterraine Oh là là Alors attendez on va juste prendre de la hauteur Sur un malentendu Sur un malentendu tout à fait j'ai bien fait de passer par là Oh putain Je suis un boss Oh ouais mon pote Oh, ouais, mon pote. J'ai bien fait d'être passé par là. Bon, j'ai trois otages. Alors, attends, déjà toi. Voilà. Ah. Pas le temps de niaiser. Euh, là, tu parles toute seule là. <rire> Concrètement, euh... Ok. Ah, mince. Ça va être l'occasion de faire un bel enchaînement. C'est bien parce qu'il voyait pas ma lumière J'adore ce jeu Oh je suis play Pourquoi ce jeu Pourquoi ce jeu n'a pas voulu faire l'exécution On avait de quoi faire un super joli truc J'ai tout foiré mais c'est pas grave j'ai sauvé tout le monde c'est l'essentiel Hop. Tu es libre Tu es libre euh, tous les otages sont libres. Bon, il faut juste que je trouve le quatrième parce que comme d'hab, je sais non, pas où il est. Non. Que est encore un sale coup. Le sais. Mais elle est complètement parano, celle-là. C'est pas possible. Où est le quatrième otage Je suis complètement con ou quoi Mais attendez, il est où le quatrième otage Non, mais là, là, on se fout de moi. Il me manque un otage, mais il est peut-être là. Edge merci d'avoir sauvé. Chaque personne que tu sauves est un nouveau soldat pour le sentier d'or. Et grâce à toi, nous en avons maintenant beaucoup. Bah, J'espère que vous êtes contente d'entendre la douce voix d'Amita. Euh... Moi, vous savez qu'Amita, dans la vraie vie, c'est genre... mon genre de femme. <rire> le moment confession qui n'a aucun sens. Euh... Ah, mais il est là, l'otage Bah, du coup, c'est bon Ok Let's go Bon bref, euh, voilà voilà qui est fait euh, Ça tombe bien, on est à côté d'un avant-poste On va faire donc le euh, pour qui a 3 alarmes <rire> Et puis après on ira faire le clocher Et puis après on ira faire euh, ça Et puis après on ira faire ça Bon bref, t'as compris quoi T'as compris l'idée de ces épisodes Mais par contre 3 alarmes mon ref Ça va quoi Là, 3 euh, alarmes encore, je pense que maintenant c'est vraiment plus grand chose Parce que les prochains, ça va être 4, 5, 6 Le goulag... Euh, disons la forteresse de Pagalmine, évidemment Que ça va être euh <rire> Une dizaine d'alarmes, quelque chose comme ça Voilà hein, euh, Le goulag de Poutine n'a qu'à bien se tenir J'ai envie de vous dire Pout Pout Pout Poutine Confectionné, voilà Événement de karma, le temps que j'arrive Ils vont tous être morts Sauver les otages Voilà, donc là je peux pas monter Donc ils vont mourir tout simplement, voilà bah, Bon courage à vous, hein Oh non, non mais c'est pas possible C'est pas possible Arrête Oh ça aussi ça Qu'est-ce que tu me veux toi Ah j'ai encore de quoi sauver les otages Peut-être Ah oui c'est bon ok c'est bon j'ai J'ai l'info J'ai l'info Alors là j'ai juste intérêt à pas me foirer Ah bah parfait Voilà attaque 1 Parfait Voilà Ça c'est de la coop ça, c'est de la coopération. Ça, j'ai coopéré avec la, la faune. Voilà, M coopération. Les animaux sont nos amis. Il faut en prendre soin. Comment je monte Bon, bah, je l'ai sauvé, mais il est mort maintenant. Voilà, allez, mais comment on monte là, ce jeu de mort C'est ouf. Non, vraiment, c'est pénible, hein. C'est pénible, t'as des sortes de chemins comme ça Et au final, regarde c'est un cul de sac y a rien au bout Oh putain, ça a été super bien pensé ça hein. ah. oh, Finalement je préfère peut-être le wingsuit euh, Bon Et ben, On se débrouille comme on peut Ah ouais, non mais frère, en fait je peux même pas faire ce que je pensais Euh Bon bah écoutez, c'est pas grave hein. On va passer par là Wingsuit Ok, 200 mètres. Euh, on va suivre le, la route, hein. ce sera le mieux à faire. Oh, oh, des pommes, des pommes qui volent. Incroyable C'est pas des pommes, c'est du chou. C'est pas grave, c'est pareil. Allez, on est arrivé. La fumée, la fumée, la fumée. Mais là, vous savez que ce, cet avant-poste, en fait, c'est digne euh, du première euh, de la première forteresse qu'on a fait au final. Hein. Et ça, c'est dingue Salut à tous, c'est Nikos Gaz, bienvenue dans 50 minutes inside <rire> Je l'adore, Nikos. Ah, je l'adore euh, Je me demande si ça verrouille que les euh, que les véhicules, ou si ça verrouille aussi les mastodontes. Ce serait incroyable. Ce serait incroyable. J'espère que ça tire aussi sans verrouiller, par contre. Parce que si on peut pas tirer euh, justement sur les méchants, euh, c'est un petit peu embêtant. Bon Ceci étant dit, ceci étant fait, euh, j'ai deux emplacements d'alarme déjà, c'est pas mal. Ah Là j'ai pas le choix de passer par là. Ce qui va nous poser quelques petits soucis. Tu parles tout seul Chicarpour. Chicarpour. Eh bien, ok, donc je vois sur la map les trois alarmes. Euh, J'en ai une en joue, mais je serais capable de la foirer, donc dans tous les cas, on va éviter. Oula Ok, bah comme ça bah on va prendre un maximum de hauteur. Vous croyez que je peux tenter un truc, là <rire> pas vraiment, hein? Oh. Lui, je l'avais pas vu. Je peux pas. Si j'ai une seringue. Voilà. Voilà. Bon! Oh Non mais c'est pas vrai Excusez moi si je parle pas mais vous voyez ce genre de problème là sur le jeu C'est fou C'est fou Bon j'ai une alarme là mais le problème c'est qu'on s'en fout y aura les autres qui vont poser problème euh... Bon allez De toute façon je suis con tant qu'ils me voient pas En fait tant qu'ils me voient pas Ils activent pas l'alarme Même si euh, ils savent que je suis là donc en vrai Je suis fait cramer, mais c'est pas grave. Ok. Ok. Ok. C'est très technique. Ah, c'est bon, ils veulent plus chercher, ça y est. Ok, dernière alarme. Bon, bah voilà. Allez, ça va, on voit rien. Il suffit d'avoir la technique Il suffit d'avoir la technique Il y a deux mastos Alors attends viens voir Hop là Ok Un véritable massacre Voilà Ok Toi aussi sois, sois débile Attends, on va essayer de lance-roquette Ah Je m'attendais vraiment à mieux D'accord Oh putain Oh non, c'est mortel en fait Ok, c'est mortel oh, Ok, c'est mortel de ouf Je pensais pas que c'était un lanceur comme ça, pour être honnête C'est un mortier en fait C'est un putain de mortier Moi, je pensais que ça tirait droit Oh, c'est excellent, regardez ça Voilà Regardez les feux d'artifice, hein Regardez-moi les feux d'artifice ah. Le seul problème c'est que je m'en suis pris aussi dans la gueule Viens voir mon ref Bah oui c'est moi Viens voir j'ai envie de te cut J'ai envie de te cut ouais. Il est con ou quoi Je veux te cut Ouais Le câlin bien sûr Allez ah, plus que 4 petites avant postes Chikrapur, chirka On l'a purifié, c'est le cas de le dire. Oh la belle vallée quand même. Oh, magnifique. Ah, la montagne, ça vous gagne. Ok, ceci est un dit, ceci est en fait. Hop oh, on va quand même fouiller un coup l'artilleur. Ah j'aime bien ce, ce lance-roquette. Mais j'avoue que compliqué. Alors s'il verrouille les véhicules, c'est cool. Donc ça va en vrai. Ouais si ça va en vrai. Euh, on a des libérations d'otages apparemment. Alors toi tu vas te détendre toi. Tu vas me parler sur un autre ton euh, J'ai une libération d'otages On va faire encore une petite libération d'otages On est là pour ça les amis Je pense que dans le prochain épisode on ira voir Yogi et Reggie. Hein. Libérez-moi avant qu'ils me... Libérez tous mes copains hein. Hop Ça se passe où Ça se passe où Ça se passe là-bas Très bien Atteignez les otages Let's go Ça ce qui est bien c'est qu'on peut y aller En x suite Wouhou. Wouhou. Ok On va se poser par derrière Ah Voilà euh, Je me suis trompé d'arme J'ai ramassé une P416 J'avais pas fait attention Putain fait chier Fait chier Ah Là on est dans le caca là hein. On est dans, dans le caca bouddha euh, Je peux pas me confectionner une nouvelle seringue C'est dommage Là j'aurais bien aimé je ne sais pas du tout à quoi m'attendre la zone a l'air très grande je pense que c'est également souterrain pour être euh... pour être honnête oh là là bon déjà un otage 1 2 3 1 2 3 je le vois sans bouger les lèvres bon oui ça se passe en grotte donc on va s'occuper du sniper tu vois le sniper il est placé là mais c'est complètement débile tu viens par en haut par derrière et puis tu je comprends pas je comprends pas leur logique Mais enfin bon Ah Peut-être pour ce genre de choses <rire> J'ai failli vraiment me faire niquer <rire> Ah Ça devait pas se passer comme ça Ah les cadavres qui tombent C'est ma hantise hein. J'ai intérêt à me dépêcher Ah c'est bon il est caché Deuxième otage. Ok. Oh putain, on fait chier. J'ai trop le seum J'ai trop le seum Oh non, les gars, les gars arrêtez. Ah oui d'accord Bah ouais Bah ouais mec Mais les... Alors en plus ouais en fait le RPG il... Là il m'aurait sauvé quoi Là le RPG il m'aurait sauvé si j'avais une bonne arme aussi Là le problème c'est que j'ai ramassé une mauvaise arme Je suis absolument dégoûté Ah purée Comment foutre en l'air une mission quoi Pas facile Pas facile Je vais me faire cramer d'où là ah ouais d'accord Euh ok d'accord Ah oui Reste ici Voilà Ça nous fait gagner un petit peu de temps je veux pas rester ici, monsieur l'otage. Ok. Ah oh, je me chie dessus. Je veux pas foirer la mission. Seringue d'overdose. Ok. Ah, ouais, vous subissez le double de dégâts et vous infligez le double de dégâts. Mais c'est de la merde, cette seringue. C'est vraiment de la merde. Bon, là, j'ai deux otages à préserver au moins. Libérez-moi, allez quai quai. Le travail forcé est essentiel pour les projets. Oh. Ce jeu de merde. J'ai pas de civil innocent, j'ai tué personne frère Ah c'est vrai qu'on peut les assassiner comme ça putain Bon le problème c'est que j'ai perdu deux otages euh, J'en suis absolument désolé On peut pas refaire l'histoire J'ai toujours géré, euh, là le problème c'est que j'ai pas géré Tout simplement parce que bah, J'avais pas les armes qu'il me fallait euh, D'accord, bah ça c'est un petit peu embêtant euh, J'en profite pour ne pas euh, Libérer les deux autres otages Et je me barre, moi j'ai fait ma mission Waouh What the fuck Qu'est-ce que c'est que cet endroit absolument incroyable Je ne sais pas Mais c'est absolument absolument stylé Bon Regardons la carte un petit peu, je suis un peu déçu quand même On a un clocher ici Du coup qu'on va illico faire Là si je joue mon wingsuit Je suis cuit Mais je le fais quand même Allez, n'oubliez pas le pouce bleu, et eh, ça me gonfle, mais ça me gonfle, et eh, mais c'est bien fait aussi, là il faut le dire, il faut le dire, c'est que c'est quand même bien fait quoi. En vrai, c'est quand même bien fait. Euh, attendez, je vais vous aider. Voilà, regardez bien ce qui va se passer. Les innocents vont y passer, hein, mais c'est pas grave. Ah oh, non. Qu'est-ce qu'on s'amuse Je deviens pire que Pagan Hop Allez <rire> bouffon. Ouais. Bref euh, Où est l'avant le clocher là Il est en face là hein C'est ça c'est le truc qu'on voit là-bas Ouais Allez on y va <rire> Qu'est-ce que j'aime ce jeu Qu'est-ce que j'aime ce jeu C'est de la mauve ça Pour moi c'est bleu hein, mais bon Allez Je suis peut-être un petit peu daltonien <rire> J'adore le concept Ah j'aurais pu leur prendre la voiture Attends. Attendez attendez attendez, attendez Messieurs dames vous avez besoin d'aide ah, Je vois ça là Attendez je m'en occupe Ah non t'as pas besoin d'aide c'est bon Tu t'enlèveras de, devant la voiture Ah il est en train de dépecer un animal Qu'il a écrasé <rire> D'accord Allez on va aller à l'avant poste alors bon il me dit de prendre la route, moi j'en ai rien à péter moi Hop là Moi je m'improvise un petit chemin Moi j'ai peur de rien Boula, boulangerie d'Anjali Oh une grotte Voilà on fait du tout terrain nous On fait du tout terrain Et ben voilà Eh Je suis un boss ou je suis pas un boss Je suis juste au pied Au pied du monde Comme on dit finalement Sur le toit du monde Voilà, oh mais il y a plein. De... Ouah wow, le drift qu'il a fait, trop stylé, Attention Allez, au trop stylé le drift, le drift de dingue. Oh. oh là, ça rugit fort là. Oh merde Attends oh. oh. oh. mais c'est pas vrai, oh. c'est pas vrai. Oh. Wow Oh non, c'est injuste. C'est bon, lui il est mort. Par contre, du coup, là dans l'avant-poste, ils sont pas contents. Ah ouais, ils sont en train de descendre tout le monde là Attends, mon ref, qu'est-ce que cette histoire A cause du léopard, j'ai tout foutu en l'air. C'est un truc de ouf. Mais c'est pas grave, au moins ils seront occupés. Moi bon, en attendant Attends. Attends Attends Tais-toi Voilà Chassier sur le champ qu'est-ce qu'elle raconte elle La lumière de Pagan vous gagne Allez Merci à tous bonsoir Ah ouais il a tiré du mortier là le bâtard eh <rire> hey, trop bien fait. Le mec il meurt à l'infini. Ah <rire> oh non, mais arrête de récupérer des armes. Oh On se retrouve sur Far Cry 3 avec ce sniper. Je peux récupérer une bonne arme là. Oh, j'ai fait n'importe quoi là. Bon. Ouais. On ira dans un avant-poste avant toute chose là hein, parce que c'est euh, pas où qu'il faut aller. Là. Amita. Amita elle nous attend. Bonus de karma, très bien C'est bon ça J'aime les bonus de karma après avoir tué des innocents Hop là Que la lumière pagan vous inonde bien sûr Sur ces douze paroles J'ai envie de vous dire Que euh, je sais pas où je dois aller ah, ah Excellent ça Ah la one again L'arme spéciale déchiqueteuse est maintenant disponible Let's go, ça va déchiqueter un max Ça va déchiqueter un max un max de like évidemment s'il vous plaît Je vous remercie d'avance Merci à vous pour votre fidélité Depuis le jour 1 C'est le jour 1 Celui qu'on retient Ah la boulangerie on y est passé tout à l'heure D'ailleurs euh, ça y est ça fait un mois qu'on a commencé le let's play Un mois mais je pense qu'on va le finir au bout d'un mois et demi du coup Même pas Un peu moins Voilà le sanctuaire Et voilà la mine de Tindara Ah c'est brisé une côte ah, faut, faut y aller doucement quand même T'as plus 20 ans, hein. Ok, ça vert hein, les amis, zévé, zévé. Et moi, je profiterais d'enchaîner avec les mines qui ont, Mais le problème, c'est que mes armes sont pas bonnes. Euh, donc, à moins qu'on trouve un marchand, mais ça m'étonnerait parce que c'est pas safe du tout. Putain, Amita, elle est juste là. C'est un truc de dingue. Euh, on va pas le faire. Euh... Trois alarmes, l'avant-poste. Ok. Bah écoutez je fais un TP rapide le temps de me restuffer avec les bonnes armes et on se retrouve devant l'avant poste les amis je vous dis à tout de suite Allez hop plus que 400 mètres j'ai refait le plein de munitions j'ai récupéré des armes bon je suis passé à côté de certains trésors comme d'habitude ce n'est pas bien grave euh, On arrive du coup tranquillement mais sûrement au niveau de notre avant poste qui elle aussi a 3 alarmes Bah alors, euh, j'ai eu chaud au kiki là J'ai eu chaud au kiki Attendez j'enchaîne Est-ce que j'enchaîne ou pas Attendez Regardez bien Regardez bien Qu'est-ce que c'est que cette merde Euh bon Bah ça m'aura prouvé que c'est vraiment nul à chier euh, Pourtant j'ai verrouillé je comprends pas alors là je comprends pas. Euh, je comprends pas. Bon on aura l'occasion de, de refaire des tests. Hein, et puis sinon je reprendrai mon, mon classique RPG. Euh, très bizarre. J'ai verrouillé le véhicule et pourtant il n'a pas tiré les missiles sur lui mais sur moi. <rire> euh, bizarre. Bizarre me diriez-vous. Donc voici le, le clocher qu'on vient de libérer à l'instant. Le jour se lève en plus donc c'est parfait. Comme ça on va bien se faire voir. Et euh... par contre il y a des ennemis partout c'est dingue. C'est dingue et je n'ai plus de seringue euh, Malheureusement Oh c'est bon il y a des feuilles bleues sur le chemin Oh j'ai de la chance Non mais il y a des ennemis partout frère oh. On peut pas être tranquille Au secours Attendez je récupère ça Là, On va de se faire cramer Voilà comme ça je peux me confectionner Hop voilà deux petites seringues Qui vont m'être fortement utiles Là il y a des copains Vous avez intérêt à pas tout faire capote hein. Non je, je vous préviens hein. Bah c'est fait Alors là il vient de dire Je sais pas si vous avez entendu On va bientôt contrôler plus d'avant postes Que l'ennemi Mais c'est faux On contrôle déjà plus d'avant postes Que l'ennemi dans. Bah là il nous reste plus que 3 avant postes hein, Concrètement hein. 3, 4 pardon Donc euh, oui non si oui on en, on en contrôle plus Que eux ils n'en possèdent Donc euh on respecte mon travail quand même s'il vous plaît. Hein. Parce qu'on en a parcouru du chemin quand même. Hein. On a parcouru le chemin. <rire> ah oui et puis là on a de la hauteur gratuite et ça c'est chaud ça. C'est bon ça. Bon ça se passe dans les mines hein, visiblement. Ah, D'où le nom euh, les mines hein, bien sûr. Ok une alarme là. Il est en train de la réparer en plus. Une alarme là. Euh... Et une alarme là Quoi C'est si facile que ça Wesh Alors ça va être l'avant-poste le plus simple hein. euh, Le plus simple en termes d'alarme en tout cas Parce que là j'ai juste à Voilà j'ai juste à Eh ben Keo, Kéo, Kéo c'est pas lui qui chante justement On a parcouru le chemin Ouah wow, le hasard de dingue Le hasard de dingue Ouais rien à voir Oui je veux dire euh, Je sais plus ce que je disais Oui j'ai juste à shooter les deux euh... Les deux alarmes là-bas et celle en bas de moi Attendez Confirmez moi il y a trois alarmes Oui c'est ça Donc il y a juste elle Que je peux pas avoir euh, si facilement hmm. Je me tâte Et en même temps Bah écoutez euh, Attendez je vais m'éloigner Parce que sinon ils vont entendre le tir C'est bien fait ils entendent le bruit quand même Parce que dans d'autres Far Cry quand t'es en silencieux ils entendent pas Sauf que la vraie vérité c'est que ça s'entend quand même hein. euh, Ah ça c'est gênant Oh ça c'est gênant aussi euh, Bon je dis que c'est la plus simple mais euh... Peut-être que je n'ai pas pesé mes mots non plus quoi hein. Peut-être que je n'ai pas pesé mes mots non plus euh, Je vais pas user de seringue Je pense pas que ce soit nécessaire Alors le seul problème Attendez hein je peux tenter un truc, mais... Comment je descends, moi Ok. C'est bon. Je suis dans le game. Je suis dans le game. Chut. Où est l'alarme Oh non. Oh non. Elle est là. et euh, ça me saoule Ça me saoule les bugs d'élimination, putain Oh ça me saoule, hein, vraiment. Hein. Ne reculez pas. Attendez, je me barre. Je m'attendais à mieux, j'avoue Ok Euh... Ah Je peux monter ou Oh my god Bon allez je vais me mettre à l'intérieur Un petit peu de lecture euh, voilà n'hésitez pas à mettre pause Wesh Ils sont un peu violents non Oh bâtard Bâtard, tu fumes Yo le mec qui m'a. Là Touché Coulé C'est bien, je suis, en, je suis en sécurité au moins là-dedans Merde Oh non Voilà Allez, ah, plus qu'un type Ah ouais C'est toi le charo Allez hop, ça dégage Par contre ça me saoule les, euh, les bugs d'élimination, enfin... Euh, si je l'avais éliminé correctement je pense que j'aurais eu une chance de pas me faire cramer et de faire ça genre trop stylé Mais bon malheureusement euh, malheureusement, ça ne s'est pas passé ainsi Mais bon au moins on a quand même réussi euh, sans alarme et c'est l'essentiel j'ai envie de vous dire Bon Puis le lance-roquette pas terrible hein, quand même hein. Le lance-roquette il est pas terrible Allez les amis je vous laisse ici J'espère que vous avez apprécié cet épisode Si c'est le cas n'oubliez pas évidemment le like Ou le dislike, le commentaire qui fait plaisir Je vais vous lire avec le sourire et puis l'abonnement si vous n'êtes pas encore abonné Voilà tout simplement Oh putain quel débile J'étais en train de chercher le, la fiche de propagande notre père, notre Tout à fait Mathieu. Allez c'était Mkolo Plein de bisous <rire> Connard ça m'a saoulé là Allez hop Allo C'est pas vrai C'est pas vrai Il me propose même pas de oh, Il va te faire foutre <rire> Allez <rire> Ciao tout le monde